C'est que je vais vous vloguer des choses que je n'ai pas encore faites sur le parc. J'essaie de vous vloguer le spectacle du soir aussi. J'espère que ce dernier vlog vous plaira. En tout cas, moi j'ai passé un super séjour à Disneyland. Je vous fais plein de gros bisous à Disneyland. On est pile à l'ouverture du parc et il y a tout ça devant moi qui attend pour aller à Tour Hollande. Tout va bien. On va être patient. On a vraiment un Star Tour et je suis ravie, c'est une version complètement différente de celle que j'avais eue à Walt Disney World, bon, je sais qu'il y a des différentes combinaisons mais j'avais fait l'attraction trois fois euh, Walt Disney World j'étais tombée sur le même scénario. Alors là on était sur Terre, on a vu Chupacca et on a vu aussi euh, un espèce d'alien dans une tenue blanche. Ne m'en voulez pas si je ne connais pas les noms. J'ai jamais vu qu'un Star Wars de toute ma vie. Bon, donc il y avait Dark Avatar au début avec euh, ces trois théos, enfin le robot doré là qui nous disait à la place de celui euh, qu'on a chez nous en France dans ses premier vol. Et alors le milieu c'était à peu près la même chose que ce que j'avais eu. Donc euh, c'est un combat dans l'eau, enfin un vol dans l'eau. On est touché par le feu. Et voilà, c'est beaucoup aimé cette attraction. Du coup maintenant on va passer à la suite. ici c'est un très bon score, hein ne me jugez pas Bon j'ai donc fait 96 000 points, il faut savoir que c'est plutôt un bon score ici parce que j'ai regardé un peu les autres charts, les gens n'arrivaient même pas à faire 1000. Toutes mes astuces marchent sur cette traction celle dont je vous mettrai la vidéo en barre d'info là-haut. Toutes mes astuces marche à c'est la, la cible du ça que j'ai pas réussi à trouver et c'est exactement la même version que chez nous. Je passe juste devant mais j'irai pas faire ces attractions, c'est juste pour vous montrer. Tout le mot et après ce sera le monorail et après on fera tout le monde. Oh, Un truc du genre le Nautilus chez nous, et en fait c'est pas du tout le même niveau, mais bon, je devrais commencer à m'habituer avec ce parc, c'est juste fantastique. Là, du coup, je vais faire le monorail, je me sens un peu comme Judy qui arrive dans Zootopie. Je vais vous prendre quelques images, je pense que ça va être magique. Que de quoi ressemble l'intérieur du mode Je suis trop excitée, il y a une, une caisse Mander qui m'a permis de rentrer tout à l'avant. Regardez la vue j'ai. C'est génial. Je vais pouvoir tout filmer et tout sur le mode de rail. Regardez, c'est sur ça qu'on va rouler. Vous allez avoir mon voyage à downtown Disney Station et en arrière. Pour la route sûre, restez en train, gardez vos mains, armes, pieds et pieds dans Sure. De faire un premier arrêt à downstone Disney et moi je reviens après être monde. je me sens tellement chanceuse d'être ici les amis c'est ouf Destination. Please remain seated until the monorail comes to a complete stop. Vous avez entendu cette musique Et oui, oui, ça veut dire les amis qu'on est dans la zone halistopée des merveilles. Donc là je vais faire la traction avec la chenille absolume. Et après je ferai sûrement les tasses pour voir la différence avec celle qui va disternant de Oh, see if he Oh, Mr. Eddie wait! Hey, wait. Wait. Wait. Wait. wait, this way! <laughs> no, no, that <not> way. You <laughs> <laughs> <laughs> The royal majesty, the queen of art, and the king Shall we play croquet? Okay. Place au petit enfin, par contre, j'ai pas du tout le courage d'aller faire plus longtemps Il y a encore 45 minutes de queue. Ce soleil est brûlant. Donc, je pense que ce ne sera pas pour ce voyage là. Dommage. Ils ont pas de bande face-passe -passe, en fait sur ce parc. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même m'éclater autrement. Ne hein. vous inquiétez pas. We'll <laughs> <laughs>